Bienvenue à toi dans cette deuxième vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. Je te propose de tout de suite prendre ton carnet, ton stylo, et de choisir parmi l'un des six thèmes suivants. Ta vitalité, ton environnement, c'est-à-dire là où tu vis aujourd'hui, ton développement personnel, la relation avec ta famille, ta relation avec tes amis, ta relation amoureuse ou intime. Une fois que tu as choisi un de ces six thèmes, je te propose de l'évaluer, d'évaluer ton niveau de satisfaction sur une échelle de 1 à 10. Par exemple, dans la relation avec tes amis, tu es peut-être à 6 sur 10. Maintenant, ce que je te propose, c'est de noter toutes les raisons qui fait que tu n'as pas mis moins que cette note. Si je reprends mon exemple, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas mis moins de 6 sur 10 dans la relation avec tes amis Super Maintenant, je te propose de réfléchir à une action toute simple que tu pourrais mettre en place dès demain, un tout premier pas. Pour augmenter ta note de 1 point par exemple si tu avais mis 6 sur 10 dans la relation avec tes amis qu'est ce que tu peux faire pour dès demain passer à 7 voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve dès demain pour la prochaine demain à 10 h d'ici là sens toi libre de commenter, de diffuser cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un dans ton entourage. Et en tout cas, moi, je me. Je reste entièrement disponible si tu as besoin d'échanger. N'hésite pas à me contacter. Je te souhaite une très belle journée.